J'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultant business. Alors, beaucoup de personnes me demandent, Madame, quand j'ai déjà mes hésités, comment je fais pour transformer ça en argent cash, en orange money, MTN money? Et je fais comment pour que l'argent arrive dans ma carte prépayée UBA? Je fais comment si je veux recevoir l'argent directement dans mon compte bancaire? Voilà les questions qu'on me pose. Alors aujourd'hui, je viens avec des réponses, mais alors avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos et bien sûr, lâchez-moi un like ou un commentaire en cas de question. Là, vous êtes sur la plateforme Afreexchanger Cameroun qui est ma plateforme de vente du de, de crypto-monnaie. Voilà, euh, ici les transactions se font de façon euh, manuelle. Quand je dis manuelle, ça signifie quoi Pour converser avec euh, la plateforme et les agents connectés pour euh, l'achat et la vente de vos crypto-monnaies. Donc, euh, comment vendre et acheter On va aller d'abord directement, euh, on va répondre directement à la question et à la préoccupation de ceux-là qui ont déjà les cryptos. Quand vous cliquez sur Afri exchange Cameroun, le lien étant en, euh, étant en description de la vidéo, vous allez tomber sur cette interface qui vous permet, n'est-ce pas, d'acheter, de vendre, bref, de passer vos commandes de transaction. Vous venez dans Vendre et ensuite, vous êtes sur cette interface-ci qui vous permet de voir les différents prix de vente. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur, cliquez ici, contactez-nous maintenant pour vendre, cliquez ici. Ou vous avez la possibilité tout simplement dès la page d'accueil de cliquer sur le bouton euh, "chatter avec nous". Voilà pour être connecté euh, directement et avoir instantanément une réponse. Vous pouvez donc cliquer sur "chatter avec nous". On va tester et vous verrez, euh, voilà à quoi ça va ressembler. Donc par exemple si vous dites bonjour, voilà, on va vous être amené à, à renseigner ces petites informations votre adresse email par exemple euh, votre nom je vais mettre en banni euh, votre numéro de téléphone et ensuite vous cliquez sur envoyer donc voilà et vous passez directement votre com commande donc par exemple si vous avez besoin de vendre besoin de vendre je vais prendre un exemple mes USDT Besoin de vendre des USDT, s'il vous plaît. Un exemple. hein. Alors, instantanément, vous allez recevoir un message, une réponse, bien sûr, qui vous demandera combien de dollars, par exemple. Et c'est ainsi que la conversation va se dérouler. Voilà, donc c'est soit vous passez via, via ce chat, soit vous pouvez directement... Euh, nous contacter via WhatsApp, vous allez directement tomber sur ce WhatsApp-ci avec mon agent mon assistante qui va vous répondre sur ce numéro. Donc, vous cliquez sur « Comment puis-je vous aider ?» et directement vous êtes redirigé vers euh, WhatsApp pour une communication instantanée avec euh, l'agent connecté. Maintenant, les amis, mes comptes. Je tiens à tirer votre attention sur les comptes parce que plusieurs personnes auparavant ont eu à se faire passer pour moi Vraiment, euh, prenez la peine de vous rassurer que les noms de dépôt, des comptes sont mes noms. Quand ce n'est pas mon nom, vraiment, ce n'est pas moi. Et même, quelqu'un d'autre peut même euh, faire interface. Rassurez-vous que vous êtes en train de communiquer avec ce numéro WhatsApp ou celui-ci. Ou euh, le numéro de mon assistante, pour celle-là celle chez qui j'ai directement viré vers elle aussi. Vous pouvez communiquer avec elle. Mais je dis encore, quand vous n'êtes pas sûr. Voici les informations. Connectez-vous directement via WhatsApp ou via le chat de la plateforme et vous serez servi. Maintenant, vous demanderez pour ceux-là qui veulent vendre, vous avez la possibilité euh, de recevoir vos paiements en cash. Si vous voulez être payé en cash, n'hésitez surtout pas à passer directement dans nos locaux. Voilà, voici la localisation ici. Passez dans nos locaux au Ayaoundé, quartier Sam, marché Sam, voilà, derrière Espace Union. Euh, vous verrez euh, une entrée. Prenez juste cette entrée-là, 20 mètres, et vous verrez un grand portail blanc-vert. Euh, N'hésitez pas, sonnez et vous serez reçu. Les, euh, je veux dire quoi? L'espace est hyper sécurisé avec des caméras de surveillance. Voilà. Voilà, pour ceux qui sont en Europe, j'encourage. Si vous voulez vendre vos été vraiment, je privilégie particulièrement le mode Paypal. Ça réduit beaucoup de frais. Voilà. Euh, je pense qu'on a fini. Maintenant, bien entendu, pour ceux qui veulent acheter, cliquez simplement pour le bouton, sur le bouton d'achat. Et vous allez être redirigé sur cette, euh, sur cette interface. Tout simplement, vous cliquez sur comme, euh, acheter. Voilà, comme, euh, comment puis-je vous aider ou alors euh, tcha, tcha avec nous. Voilà les deux possibilités. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de cliquer sur Tchatcha avec nous étant sur la page d'accueil tout simplement et vous conversez sans toutefois cliquer sur ces différents boutons. Voilà les amis, j'espère qu'avec cette vidéo, si vous n'aurez plus d'inquiétude sur comment vendre et comment acheter. Donc, Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker. Je vous prie aussi de la partager pour tous ceux là qui auraient les mêmes, les, les, les mêmes difficultés, qui ont les mêmes soucis de savoir comment euh, vendre ou acheter leur crypto. Voilà, donc on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Si vous avez besoin d'une vidéo ou vous avez besoin d'une formation particulière, merci de me laisser un commentaire. Je prends la peine de lire les commentaires et je vous reviendrai avec une autre vidéo. Ciao, ciao!